Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui non pas pour une nouvelle vidéo, mais pour un nouveau format, le format podcast. Alors euh, effectivement j'avais il y a quelques années lancé un projet, les rencontres d'Alex en 2019 pour être exact, qui était une sorte de web émission sur YouTube où je partais à la rencontre de professionnels du graphisme euh, C'était euh, un peu bancal, je filmais avec euh, mon iPhone 6s de l'époque, le son était pas terrible, je faisais des transcriptions qui n'étaient pas intéressantes, mais j'ai envie de relancer ce projet euh, à partir de cette année, et d'en faire quelque chose de mieux travaillé, plus intéressant, et euh, qui correspond à mieux à ce que je suis maintenant. Donc euh, effectivement, c'est euh, la première fois là que je fais un podcast que j'enregistre. C'est euh, l'épisode zéro un peu, le pilote. Pour être honnête, ça fait peut-être une heure que je teste des enregistrements et que je parle, que je refais cet euh, audio. Mais je me suis dit non, le plus important c'est vraiment d'être d'être moi-même, de parler comme je parle d'habitude, de pas avoir de, de cut, de pas avoir de coupe. Et vraiment d'y de, de aller à fond euh, je me suis euh, mis un petit script avec quelques grands points. C'est comme ça que je travaille. J'ai quelques grands points histoire d'avoir un certain axe à suivre. Et entre temps, entre les grands points, j'ai des petites, euh, comment dire, des petites déviations qui me sont autorisées afin de parler de plusieurs sujets, mais toujours avoir une cohérence. Alors, euh, donc dans mon script, j'ai écrit qui est Alex Eh bien, Alex, c'est moi. Je suis Alex Nicolai. J'ai 22 ans au moment où. J'enregistre cet audio et je suis en dernière année d'un master de direction artistique digitale. Donc euh, étant donné que l'émission a un rapport direct avec mon parcours, je vais un peu parler de mon parcours, mon parcours scolaire, qui, euh, euh, bah, je vais un peu zapper tout ce qui est collège, etc. Et je vais vraiment m'intéresser au bac parce que c'est à partir du bac que tout a commencé. J'ai fait un bac pro communication visuelle, option plurimédia ou quelque chose comme ça. Ah, c'était AMA, Art et Métier Artisanal. C'était exactement la nomenclature de mon, di de mon diplôme. Donc j'ai réalisé ce, ce bac euh, au lycée Claude Garamon à Colombes, dans le 92. Pour l'anecdote, c'est le lycée où a été tourné le clip Madame Porochco, de Black M. Il a été tourné avant, un an avant mon arrivée. Et euh, étant donné que c'est une, une école de base d'imprimerie, eh bien ce sont les élèves qui ont pu imprimer les t-shirts Watibay de l'époque, donc sur les presses, etc. Pour revenir un peu, donc, ce bac pro, je, je fais un bac pro euh, comme communication visuelle, donc, durant trois ans, c'est euh, durant cette année, donc, de 2015 à 2018, où euh, j'apprends un peu euh, tout ce qui est logiciel de PAO, notamment la suite Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator, et euh, vraiment ce que c'est que, euh, pas vraiment le graphisme, mais euh, ce qui s'en approche, à travers notamment des cours euh, de dessin, dont j'étais pas très fort et je ne le suis toujours pas, des cours d'histoire de l'art, d'histoire des arts même, je me rappelle que ça m'avait marqué, étant donné qu'on parlait de plusieurs arts, et euh, différentes matières, notamment euh, la typographie, la mise en page, etc. C'est super intéressant de, de pouvoir un peu euh, euh, toucher à ces genres de choses, parce qu'en gros je m'amusais déjà à faire des logos, à faire, euh, pas des illustrations, mais euh, un peu dans ce sens. Euh, avant, je les faisais sur Paint et donc euh, c'était un enfer, euh, j'avais su développer certaines compétences afin de pouvoir euh, réaliser des logos sur Paint et Quand on m'a montré Illustrator, j'étais comme un fou, j'étais en mode waouh, c'est trop bien, je peux faire euh, des choses incroyables euh, Donc j'en ai des très bons souvenirs en termes d'apprentissage et même au niveau de, de l'ambiance générale Parce que du coup j'ai pu euh, rencontrer des, des personnes intéressantes avec qui je suis toujours en contact, qui sont toujours mes collègues à présent et euh, donc d'un point de vue technique et d'un point de vue en euh, de, de cours, ça m'a appris aussi énormément de choses. J'étais assez attentif, c'était euh, assez intéressant d'avoir ces différents points de vue, ces, ces nouvelles manières de penser, etc. Je pas très fort, euh, quoique assez bon, J'étais pas mauvais. Mais euh, y a des, je voyais certaines latences, notamment bah, dessin et, et typographie, mise en page. Donc, euh, on se retrouve à mon bac 2018, c'est l'année où euh, je passe les épreuves, etc. Et notamment l'année où, euh, en juin, le 18 juin il me semble, XXX Tentation euh, décède, Donc, dans la nuit où nous passions le bac, ce qui m'avait un peu euh, perturbé, parce que euh, genre, c'était une grande source d'inspiration, etc. Et euh, j'aimais bien euh, donc ses sons, euh, sa manière de penser, je, je ne tolérais pas tout ce qu'il faisait, mais... Euh, y avait quelque chose d'intéressant, c'était dans, dans mon humeur de l'époque. Et euh, je remarque que là, je fais un peu des déviations. Donc je reviens sur mon parcours scolaire. Après euh, ce bac, je souhaitais faire euh, de l'alternance afin euh, d'avoir une rémunération, de, de rencontrer le monde du travail. Et euh, je cherchais donc euh, sur... Euh, c'était parcours sup. Euh, à ce moment-là, c'était je crois la première année de parcours sup. Je cherchais euh, quoi faire. Et euh, je m'étais toujours dit que j'allais faire... Euh, une licence, enfin, un BTS euh, design graphique plus une licence pour avoir, au moins avoir les 3 ans ce qui aurait été déjà pas mal mais on nous avait appris que euh, le BTS se voyait être remplacé par le Dnmed le diplôme national des métiers d'art et du design c'était quelque chose euh, qui était un peu nouveau à l'époque on nous en parlait en mode ouais bah, les gars à la rentrée vous n'aurez pas de BTS vous aurez ce nouveau diplôme etc donc euh, ça faisait un peu peur on ne savait pas quoi réellement s'attendre mais au final ça s'est bien passé donc euh, une fois mon mon bac en poche, etc. Mais même avant ça, je, cherchais, je voulais faire de l'alternance et je partais sur le made de Campus André de l'Image afin de pouvoir euh, coup faire cette alternance. Je commençais à chercher un peu en envoyant mon CV, la motivation book, etc. Et euh, j'ai euh, sur euh, Parcoursup euh, ma collègue Alex, Alexandra, qui m'avait euh, rajouté le dernier jour d'inscription euh, sur plein d'écoles. Euh, qui était assez intéressante, Olivier de Serre, Estienne, Tupéré, etc. Et elle m'avait dit, voilà, en vrai, te gâche pas à juste avoir une école du campus, mais toi au moins d'autres écoles. Donc j'étais en mode, bon, ça ne m'engage à rien, à tout moment ils peuvent me refuser, donc pourquoi pas. Mais euh, ma grande surprise, j'ai des candidatures positives un peu partout, et ils me proposent de faire des entretiens, etc., et euh, alors, quand... les entretiens, j'en ai raté, j'en ai raté notamment parce que un jour, je vais au CDI, à la bibliothèque, et je vois affiché sur un carré blanc A4, n'oubliez pas d'aller faire vos entretiens, etc. Et là, je suis en mode, bah, les entretiens, qui oublient Et je réfléchis, je me dis, mais en fait, j'ai oublié un entretien. Et oui, j'avais un entretien pour Olivier de Serre. Euh, je me l'étais mis dans la semaine de mon anniversaire, comme ça je pouvais m'en souvenir, c'est comme, euh, comme ça que j'avais pensé à l'époque. Et au final, eh bien, je m'en suis rendu compte trop tard et donc j'avais déjà raté un premier entretien. J'avais oublié également euh, d'envoyer des fichiers, euh, des planches à certaines écoles. Euh, j'avais fait aussi euh, les gobelins, euh, l'inscription aux gobelins. Et euh, je m'en suis rendu compte que euh, la veille pour le lendemain, que je devais donc remplir des planches, etc. Et c'est pour ça que j'avais fait vraiment quelque chose d'ignoble. J'avais posé mes projets scolaires de l'année par terre, sur mon parquet de l'époque. J'avais pris des photos avec mon iPhone. Voilà, il était 22h, je prenais des photos avec l'éclairage qui n'était pas ouf, la lumière un peu jaunâtre, etc. Et des projets qui n'étaient vraiment pas intéressants. C'était vraiment des choses qui étaient taguées, qui n'étaient pas très... Enfin, je ne dis pas que ce n'était pas intéressant, mais euh, comment je l'avais travaillé, c'était pas, pas ouf, il y avait moyen de faire mieux. J'avais fait un empilement, trois planches à trois sur une design, hop là, et j'ai mis toutes ces photos. Et à ma grande surprise, je n'ai pas été pris. <rire> donc euh, c'était assez bizarre. Après, euh, j'ai eu notamment Dupéret, euh, Dupéret qui m'avait accepté, et euh, Dupéret qui proposait donc euh, un, une sorte de concours où on devait répondre à un sujet. Euh, le sujet de, de mon année, c'était ça dépasse. Alors euh, naturellement je suis allé vers euh, la conception du ça, du surmoi et du moi euh, de Freud parce que on l'avait vu en cours euh, avec notamment Monsieur Algévic qui nous en avait parlé, Monsieur Algévic notre prof d'histoire, qui est euh, super sympa, nous parlait un peu de ça, etc. Et ce qui m'avait donné euh, cette inspiration. J'ai euh, proposé un tableau, un tableau, euh, ça dépasse, qui en gros euh, était tagué euh, avec deux couleurs, trois couleurs. Le bleu, parce que euh, depuis longtemps je me considère comme euh, représenté par la couleur bleue, c'est ma couleur préférée, c'est la couleur que j'aime bien, etc. Et euh, je voulais prendre du coup euh, la couleur contraire, le orange, pour entrer, pour représenter mon ça. Là où, où je serais le bleu, ben, ma couleur contraire serait le ça. Et euh, entre temps il y avait du noir un peu partout et euh, le surmoi était représenté notamment par des bandes de scotch, etc. Euh, pourquoi le scotch Eh bien parce que euh, j'ai proposé un tableau qui était prosaïque, qui avait de la matière, qui avait des formes. C'était un tableau euh, tagué donc, euh, dans un esprit un peu, euh, pas de représentation, mais de forme plutôt abs abstraite, inspiré par euh, l'imaginaire un peu d'André Breton, le surréalisme, etc. C'est pour ça que je m'étais permis de rajouter à la toute fin des petites touches euh, légèrement violâtres de... Euh, de, de, de coup passer un peu avec un mouchoir, histoire vraiment de faire des formes imagées, etc. L'idée c'était d'avoir euh, un tableau avec une toute petite partie de bleu et euh, tout le reste de orange mais un orange pas joli, vraiment un orange euh, bataillé, un orange qui, euh, qui teinte un peu vers euh, du fer avec la coloration du noir, etc. Et euh, sur cette partie donc, orange qui représentait le ça, il y avait différentes euh, écritures de journaux qui étaient euh, des journaux de, de l'époque euh, de Poissy, euh, enfin, des journaux de 78, parce que j'ai habité euh, dans le 78 à Poissy. Et donc c'était des, des tracts, etc., de faits divers, que ce soit des vols, des viols, des cambriolages, ce genre de choses, que j'avais récupéré, découpé et un peu positionné euh, magnifiquement minutieusement à la main, collé avec ma colle UHU, un peu partout sur la partie orange. Et donc euh, je parlais de ce scotch, et effectivement c'était pas un scotch euh, transparent, etc. C'était euh, une bande adhésive orange plutôt. Enfin, un gros gros scotch euh, qui, qui vraiment fait une séparation. Que j'avais positionné de, de manière dynamique en diagonale, euh, du côté plutôt bas de, du tableau afin de réellement faire la séparation entre le côté orange, les collages, la, les grebouillés, etc., et le côté vraiment bleu. Et ce bleu se voyait être notamment, euh, comment dire, travaillé dans le sens où il y avait des gouttes de noir qui apparaissaient dessus. Ce n'était pas des gouttes volontaires, c'était vraiment le, le fait que, que la peinture coulait. J'avais fait exprès d'avoir ce, ce dépassement en gros. Je savais que si j'allais à fond avec la bombe et que je mettais mon tableau à 90 degrés, ça allait faire goûter, etc. Donc tout ça pour représenter le, le ça dépasse, effectivement, dans, dans un cercle complet, dans une sorte de carré, de rectangle, quelque soit un peu parfait, je ne sais pas, je pense. On aurait ce combat entre le ça et le surmoi, afin d'avoir notre moi. Mais dans le cas de mon tableau, eh bien le ça a dépassé, afin de prendre la place plus importante sur le surmoi. C'est donc avec ce tableau que je suis allé me présenter à Dupéret afin de présenter mon travail. Un travail que les professeurs de jury avaient assez bien aimé, je me rappelle. Ils trouvaient ça très intéressant, cette manière un peu d'inviter un sujet plutôt psychologique, psychanalytique même je pense, dans quelque chose d'artistique. Et à côté, j'avais un peu mon bouc où je présentais euh, des choses que j'avais faites. Et il y avait euh, notamment euh, un travail sur euh, Dionysos, si je me souviens bien, le dieu de la guerre, qui, qui avait fait rigoler une, de, une des profs du jury parce que c'était une sorte euh, d'un, c'est un papier, c'est un papier assez dur qui euh, représentait Dionysos euh, mais à travers l'homme et la femme, euh, donc la guerre et, et, et c'était la question du sexe et tout notamment. Et euh, donc, il y avait euh, le côté où, à gauche, la fenêtre, c'était une fenêtre pliée comme, un, comme une fenêtre, en fenêtre. À gauche, on avait la, cette forme représentative de l'idée générale de l'homme et un trou pour y placer son doigt. Et de l'autre côté, cette forme euh, représentative de l'idée générale de la femme, avec notamment également ce trou qui se voyait, lorsque fermé, eh bien, euh, transpercé par le doigt. Ce qui faisait une allusion, en fait, sur ce rapport... Euh, homme-femme ou femme-homme, parce qu'on pourrait le faire aussi à l'envers. Donc euh, ça, ça avait bien fait rigoler le jury, et je me suis dit « oulala là là, où c'est dans la poche <rire> Où c'est le bordel ?» Et euh, au final, ça verrait être assez bien. Euh, petite anecdote, j'ai candidaté aussi donc, euh, au lycée Claude Garamond pour le day Maid, et je suis venu avec euh, ce tableau et un autre tableau, parce qu'en gros, j'avais fait des essais avant de réaliser vraiment ce tableau, j'avais fait des essais sur des grandes feuilles, euh, euh, des cançons... Euh, qui sont sur 20 grammes je pense et j'en ai une qui était assez grande au moins à 0 ou à 1 à 1 au moins peut-être à 2 non non je l'ai en face de moi c'est à 1 et en gros j'avais fait ce, ce genre de, de test etc et euh, celui là je l'ai gardé pour me dire que ça, ça c'est moi voilà je l'ai appelé comme ça ça c'est moi et l'autre j'ai appelé ça dépasse et donc j'ai candidaté euh, au lycée euh, pour présenter euh, cet ensemble et lorsque je parlais avec la dame du jury, une professeure de BTS de l'époque, eh je lui parlais etc., de, du projet, de sa dépasse, etc. Et elle me dit euh, « Ah mais c'est bizarre, ça ressemble au, euh, à la demande de cette année de Dupéry ». Et donc là je me retrouve un peu euh, sur le fait accompli à devoir dire euh, « Ah d'accord, je ne savais pas, etc. » Ça a l'air très intéressant, etc. Sachant que j'avais fait l'entretien avec Dupéry bah, une semaine avant, donc euh, j'espérais que ça ne fasse pas euh, défaut et euh, on, on m'a dit que j'avais voilà un côté très artistique dans ma manière de, de parler, du graphisme, dans ma manière de, de voir les choses, etc. Et que potentiellement ça n'allait pas fonctionner avec euh, les méthodes de Caramon. Donc la dame me dit ça en disant, voilà, je ne pense pas que vous soyez fait pour carrément, etc. Elle l'avait dit vraiment pendant l'entretien, ce à quoi je réponds, ah bah, enfin je sais pas, ça m'étonne, parce que voilà, je suis actuellement ici, j'ai cours ici, j'étais dans la salle d'à côté juste avant de venir, etc. Donc ça me paraissait bizarre, voilà, d'être assez, pas compétent, mais d'avoir ce style d'école, ce style de manière de penser pour le bac, mais pas pour le DLM. Ceci était un petit encart, on revient à la base Donc Juste après avoir fait, avoir été accepté à Dupéry, j'ai été accepté à Dupéry donc De base je voulais pas y aller, c'est vraiment tous mes professeurs qui m'ont dit Mais si, mais si, vas-y, vas-y, etc Je suis allé voir chacun de mes professeurs pour leur demander Est-ce que vous êtes sûr, est-ce que je fais le campus ou Dupéry, etc Ils m'ont dit, bah choisis Dupéry, choisis Dupéry Mais vraiment n'importe qui, même des profs que j'avais jamais vus de l'école Qui étaient venus me voir, oui bonjour c'est toi Alex, etc non, non, je te conseille, je suis une ancienne élève de là-bas, ou j'ai des anciens élèves qui étaient passés là-bas, etc. Franchement, je te conseille. Donc euh, je me suis dit, si euh, tout le monde me dit d'y aller, euh, je vais un peu faire le suiveur et on va y aller. Un... Donc euh, je rentre à Dupéry, euh, donc en 2018. Euh, à partir de ce moment, euh, je fais du coup mes 3 ans à Dupéry, d'un 1, d'un 2, d'un 3. Je ne vais pas raconter euh, tout parce que je garde pour euh, la suite. Et euh, suite à ça, après mon... Made, je me suis orienté donc sur un, un master en direction artistique digitale cette fois au campus centré de l'image en alternance donc euh, c'était le moment et euh, à l'école W car c'est une formation proposée sur les deux sites donc voilà donc ça c'était un peu mon parcours scolaire euh, vous avez pu voir à peu près euh, en termes de graphisme que je suis dedans depuis un petit moment que j'ai pu avoir différentes euh, différentes manières de penser que ce soit euh, le, le bac pro qui était assez euh, technique, où j'ai pu apprendre vraiment à la maîtrise des logiciels. Le côté du péré où c'était assez expérimental, c'était assez artistique, on travaillait vraiment sur euh, le, le message, le, se différencier, avoir euh, une identité euh, vraiment hein, euh, qui voulait so, être vraiment intéressante. Et actuellement au master où euh, je suis sur quelque chose de plus professionnel, où, où en fait on, on doit réfléchir à des. Euh, des stratégies mercantiles, à vendre, à faire des présentations clients, etc. Donc euh, je passe un peu sur le deuxième point de, euh, mon, de mon script. Je vois que les minutes passent aussi, on est déjà presque 20 minutes. Bien, ça me permet aussi de voir euh, si je suis assez à l'aise euh, en termes de temps. Est-ce que j'ai un temps préféré ou pas Est-ce que je vais devoir euh, travailler sur ce, ce, ce point Alors pourquoi les rencontres C'était mon deuxième grand point. Parce que vous avez pu voir euh, qui était Alex, maintenant les rencontres d'Alex, c'est aussi des rencontres, donc pourquoi ces rencontres Et eh bien euh, je vous parlais tout à l'heure de Dupéré, je vous ai dit que ça va revenir dans l'histoire, et eh bien c'est le moment, parce que en première année de Duperé, ou en deuxième année, il me semble deuxième année, on devait avoir deux semaines de stage. On ne sait pas on devait, on avait deux semaines de stage, donc euh, deux semaines de stage ou euh, des rencontres avec des professionnels. Donc là vous vous dites, ah, il est parti sûrement faire des rencontres et c'est pour ça qu'il a fait ce travail, etc. Eh bien non, je suis parti sur l'idée de faire des stages, un stage, parce que comme j'étais en bac pro, j'ai pu faire 17 semaines de stage sur les 3 ans de ma formation. C'est quelque chose que j'appréciais énormément, et donc je voulais continuer. Je suis allé, donc, parti sur ce, ce, ce côté faire un stage, etc. Euh, vu que je trouvais pas et que... Que euh, en fait, en sortant un jour de, de l'animation euh, du centre Harry, parce que je faisais l'animation pendant mes vacances, je reçois l'appel de mon ancien tuteur de stage, mon ancien patron, euh, Monsieur Le Rouge de l'agence euh, Médiane, voilà qui, qui me parle un peu. On parlait de Raffle de sneakers, de sneakers, etc. Chaussures. Et à ce moment-là, euh, ça tilt un peu dans ma tête. Voilà, je me prends des refus un peu partout tout le temps parce que euh, ma durée est pas assez longue. C'est vraiment que deux semaines, c'est limite un stage de, de troisième, etc. Donc je lui propose de venir. Il me dit oui, bien sûr, pas de souci. Donc je pars faire mon, mes deux semaines de stage chez Mediane. Je fais mes deux semaines de stage, ça se passe bien. Je connais un peu tout le monde parce que j'avais pu réaliser trois mois en terminale. Et euh, on doit rendre un rapport de stage de euh, ces deux semaines. Alors à partir de ce moment, j'étais assez énervé parce que voilà, je voulais faire plus et j'ai appelé mon rapport de stage un jour de plus. Et je l'ai relu cette semaine parce que j'étais en train de ranger euh, quelques affaires et je suis retombé dessus. Et c'était vraiment horrible. <rire> horrible pourquoi Parce qu'en gros, euh, le jour de mon, de mon jury de deuxième année, euh, les professeurs ont un peu regardé cet ouvrage qui était vraiment n'importe quoi, je vous le dis. fait à la spirale, à envoyer les bords blancs de l'imprimante, les, les pinces de crocodile me semble. C'était vraiment n'importe quoi. Ils ont commencé à lire euh, la première euh, de couverture avec l'histoire un peu d'un jour de plus, et ils m'ont dit euh, « c'est n'importe quoi, c'était à la limite de, de me dire que c'était de la merde, c'est inacceptable ». Et Donc et, je savais que ça allait être chaud pour me matriculer. Alors pourquoi c'était inacceptable Parce que euh, sur cette première de couverture, j'écris écrit euh, voilà, que dans le cadre où l'école devait faire les entretiens des premières années, eh bien, les profs ne pouvaient pas euh, nous assurer les cours. Ils ont donc décidé de nous faire faire des stages de deux semaines. Donc là j'ai écrit à cette époque, voilà, je trouve ça inadmissible. Deux semaines c'est aussi peu qu'un stage de troisième, c'est un stage d'observation, tout ça parce qu'ils ont les entretiens, ils ne savent pas quoi faire de nous, ils ne veulent pas nous mettre en vacances, etc. Donc j'écris qu'après je suis allé faire mon stage dans un endroit où je l'ai déjà fait, que j'ai choisi le choix de la facilité parce que c'était compliqué de trouver, etc. et qu'on m'a proposé, donc euh, j'ai suivi mon instinct pour me dire d'y aller de faire ce stage. Et à la fin, je dis que j'aimais tellement qu'en fait, j'aurais voulu un jour de plus. Et euh, donc, euh, cet ouvrage, qui était vraiment mes foutages de gueule complet où les images, il y avait des images de très mauvaise qualité, un texte qui était pas du tout intéressant, mais des fautes, Partout. C'était vraiment horrible. Je l'ai relu vraiment et là je me suis dit, waouh, je comprends la réaction de, euh, du jury, de notamment M. Aracil. Je me souviens très bien de ce regard qu'il m'a lancé. M. Aracil, qui est un grand professeur euh, très hâte de, de la typographie, de la mise en page, etc. et qui m'a vraiment lancé un regard euh, noir et euh, je, je me souviendrai de ce regard parce que c'était quand même intense. <rire> Donc à partir de ce moment, j'apprends que je vais en rattrapage. Alors, ça ne me faisait pas réellement peur, mais je me disais, voilà, je suis dans une très bonne école, j'aime ma classe, j'aime ce que je fais, etc. Et si je veux au rattrapage et que je rate, il y a un moyen que je, je perde tout ça, parce que j'aurais je, je changé d'école, trouvé une nouvelle formation, m'intégrer en milieu. Je me suis dit, non, non, plus important, c'est de faire ce qu'on me dit de faire et de passer. Et donc, dans mes plans de, de rattrapage, je devais notamment faire des rencontres afin de, de, de, de, de, de ne pas faire ce que j'avais fait, donc un stage. Que je vais faire différentes rencontres. Et j'avais deux ou trois semaines pour le faire. Et là, je me dis, waouh, toute ma classe a eu plusieurs mois pour chercher les gens, faire les rencontres, faire l'écriture, etc. Et je me retrouve à devoir faire tout ça en 2-3 semaines. Ça va être très compliqué. Je, je sens que c'est mal parti. Donc le, le soir où j'apprends ça, je vais sur mon adresse mail pro du Perret, Je me suis dit, voilà, ça va me donner toutes les chances de mon côté. Et je commence à envoyer un peu n'importe qui, n'importe où. Je regarde les Grandes Agences Paris, je regarde illustrateur, je regarde n'importe quoi. Et j'envoie, j'envoie à tout le monde. Et euh, à ma grande surprise, je reçois des réponses plutôt positives. De, de personnes intéressées, de personnes qui me disent voilà qui sont pas forcément euh, disponibles, mais qui me proposent des contacts, des contacts, qui me proposent des dates, etc. Et à ce moment-là, je suis ultra content. Je me dis ah yes, je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant en prenant euh, plusieurs avis différents entre différents entre les illustrateurs, les, les agences, les studios, etc. Et donc je trouvais ça super cool. Euh, premier rendez-vous que j'ai fait, c'était avec euh, Monsieur Claude illustrateur où j'étais en cours. Euh, avec Monsieur Bousquet, et donc euh, je reçois un, un message, il me dit, voilà, je suis dans Paris, je suis dans cette rue, c'était dans le troisième, c'était à Sentier, juste à côté de mon école, et il me dit, euh, je suis dispo, euh, d'ici euh, 10-15 minutes, je suis euh, sur une terrasse, et on peut se voir euh, pour un, un petit entretien. Et donc là, je me dis, c'est parfait, je saute sur l'occasion, euh, je dis à M. Bousquet, voilà, Monsieur désolé, j'ai un rendez-vous, etc., j'y vais, j'arrive en courant, et euh, donc je le rencontre, et je commence à faire cet entretien, et je me dis, il faut que je fasse quelque chose de, de filmé, quelque chose de pop, dynamique, etc., un peu à la manière de combiner tout ça, que, que j'aimais bien, donc je sors mon iPhone 6S, et je filme. Donc euh, le son était un peu euh, horrible, parce que c'était euh, terrasse, euh, café parisien, on entend beaucoup de monde, il y avait des gens derrière qui étaient un peu en mode, j'espère qu'ils ne me filment pas, mais c'est pas grave, je parlais avec euh, Monsieur Claude, et j'avais pas réellement de... De, de grandes questions, donc j'ai posé 3, 4, 5 questions, euh, un peu sur le graphisme, etc. Et j'avais aussi, notamment, cette dernière question sur les médias numériques, parce que je me rappelle qu'à Dupéret, on me disait souvent, non, quitter le numérique, travailler plutôt euh, le physique, travailler avec euh, la peinture, travailler avec des choses tangibles, etc. Le numérique, c'est quelque chose, mais ça ne doit pas être en premier lieu, votre manière de penser, votre manière de travailler. Donc, euh, un peu... Euh, à l'écart, pour être un peu en irrévérencieux envers mes professeurs, je posais quand même ces questions, histoire de savoir un peu l'avis de, de professionnels établis dans le milieu. Et donc, euh, j'ai ce premier rendez-vous avec M. Claude, c'était assez, assez cool, euh, 10-15 minutes, c'était intéressant d'avoir un premier avis, un premier test, etc. Donc, je m'empresse de le, de le monter. Et donc, euh, je me dis envers mes professeurs, je pose un, enfin, deux formats, un format plutôt court et un format plutôt long au milieu. Et donc, euh, j'ai commencé à enchaîner donc, les réunions les rendez-vous, les entretiens, les rencontres, où euh, j'avais vraiment plusieurs rencontres par jour. Le matin, je faisais une rencontre où je partais, j'enregistrais, je filmais. Si la personne n'était pas disponible euh, ou ne voulait pas forcément être filmée, euh, je disais, ça ne me dérange pas de faire un format podcast, histoire de proposer un nouveau format. Donc euh, j'avais le format court, le format long et le format podcast, que j'ai pas du tout respecté à la fin. C'était euh, ou super long ou podcast, long. Donc euh, c'était un peu n'importe quoi. Et même la qualité audio n'était pas ça, la qualité vidéo c'était pas ça. Et euh, donc j'avais un rendez-vous le matin, je rentrais chez moi le midi, et euh, je montais un peu, je faisais la transcription, etc. J'essayais de réécrire ce que j'écoutais, ce que j'entendais. Et le soir, j'avais d'autres rendez-vous, je rentrais le soir, et je faisais ça, le montage toute la nuit, ça me prenait. Je faisais vraiment, j'ai fait deux semaines, j'ai fait, je pense, plus de nuits blanches de ma vie, à faire ces, ce projet, à tout réécouter, tout réécrire, voir que je fais plein de fautes, je suis quelqu'un qui ne sait pas écrire, essayer de retravailler ça, etc et donc euh, j'ai fait ça pendant deux semaines je me rappelle très bien d'un jour où je vois mon téléphone, etc je vois plein de notifications sur Instagram c'est parce qu'il y avait le défilé c'était en Fashion Week, il y avait le défilé Off-White, quelle année donc, ça, ça devait être bah, 2019 donc ça devait être sur les Fall Week, ou peut-être les étés 2020 et euh, donc défilé Off-White avec notamment Futura 2000, on voit les paires de Dunk de, en collaboration avec Futura 2000 et euh, dans les invités bah, PNL, Ademo, Nabil et NOS, etc, et là je suis en mode, waouh, non, je suis là, tranquille, chez moi, en train de, de monter, enfin tranquille, je suis en train de, de, de souffrir sur mon ordinateur à travailler, alors que j'aurais pu être sur Paris, euh, prendre quelques photos, etc, aurait été sympa de faire un petit style à l'extérieur, mais bon, j'ai raté ça pour travailler et rendre ce projet. Donc euh, les deux semaines, l'échéance arrive, et je commence un peu à devoir euh, accélérer le train, à notamment euh, pour finir de monter tout ça, faire les animations, faire euh, la musique, sound design, la transcription. Les premières vidéos étaient bien faites, après c'est parti vraiment en n'importe quoi où je faisais même plus les transcriptions, où les transcriptions s'arrêtaient en milieu de vidéo. Je me suis dit voilà, je, je vais te présenter tellement de, de vidéos qu'en fait les, les profs ne pourront pas prendre le temps de, de tout regarder, et s'ils regardent, ils se rendront compte, compte qu'il y aura un problème, mais voilà, j'espère que ça va pas porter préjudice, mais que j'aurai quand même une bonne note. Donc j'envoie un peu tous mes fichiers, je crois que j'avais envoyé une dizaine, ou quinzaine de fichiers, une dizaine plus tôt. Oh, demi-douzaine alors, on va prendre le milieu. J'avais envoyé ça à mes professeurs et j'attends une semaine, deux semaines. Et je reçois un mail de, de, de ma camarade de classe qui me dit voilà, donc on a le, le résultat donc, du jury de rattrapage. Et euh, ton appréciation c'est donc euh, 18, euh, 18. 18 ou 16, 16, 17 c'était une très bonne note, et euh, les commentaires c'était super travail, très intéressant, j'aurais dû faire ça et tout depuis le début, et c'était super cool. Donc là je suis en mode, waouh, ouais. d'un côté je me dis c'est trop bien, parce que du coup au moins j'ai validé l'année, je peux passer en troisième année, mais de l'autre je suis en mode, ouais bah les gars j'aurais pu faire ça tout de suite, excusez-moi, j'ai déjà fait mon deux, mes deux semaines de stage, on m'a dit non, au final je fais ça, etc. C'était un peu à contre-coeur que je le faisais pour euh, correspondre aux critères. Mais euh, donc c'était euh, l'histoire de, de ce projet, ensuite euh, j'ai essayé de le partager sur les réseaux, parce que je me suis dit voilà, il y a des gens où j'ai pu apprendre des choses très intéressantes, des, des gens un peu tout le monde, que ce soit les typographes, les illustrateurs, etc. Et je me dis, je peux pas garder ça pour moi, je suis obligé de le partager pour que les gens qui sont intéressés euh, puissent aussi avoir accès à ce genre de ressources, parce que... Euh, euh, c'est intéressant, les, les gens que je suis allé interviewer n'ont pas forcément le temps euh, de, de parler à énormément de gens, pas forcément le temps de répéter ce qu'ils ont dit, donc je me dis, il faut vraiment que je profite de cette base pour, pour le, la montrer un peu à tout le monde. Donc euh, je mets les vidéos sur mon Instagram, euh, nicolai.design, petite promo en même temps, et euh, je faisais n'importe quoi, dans le sens qu'en gros c'était les IG, IGTV qui, qui sont limités à 10 minutes, et j'avais notamment euh, sur le format de monsieur Dubu euh, euh, Monsieur Claude, pardon, illustrateur. Ça, par... ça passait, parce que c'était 10 minutes, euh, donc ça passait. Mais sur des formats plus longs, notamment Subdesign, Subdesign j'avais euh, une trentaine de minutes, et donc là, j'ai dû couper en plusieurs parties, trois parties, et euh, j'avais écrit, en gros, euh, je faisais un screen, j'écrivais avec euh, ma main euh, sur l'outil euh, de, de modification de photos euh, de, de mon iPhone. J'écrivais partie 2, partie 3. C'était vraiment horrible. <rire> C'est comme ça que je faisais pour, pour mettre les, les miniatures euh, des vidéos. Et euh, je me rappelle que <rire> quelque chose d'intéressant, j'avais envoyé voilà, à Subdesign... Et euh, on m'avait dit « Oh, super intéressant, j'espère juste que vous allez corriger les fautes, etc. » Et j'étais en mode « Ah bah non, ça c'était ma version finale. » Donc euh, j'ai envoyé un petit mail pour dire « Oui, nous sommes actuellement en train de corriger, afin de mettre à jour les commentaires, etc. » Ce que j'ai jamais fait, désolé. Mais qui va être fait bientôt, j'espère. Donc voilà, et donc juste pour dire que euh, c'était un peu n'importe comment, je n'utilise je pas assez bien les, les, les, ces médiums, ces, ces manières de communiquer, où j'essayais de tout mettre sur euh, Instagram, que ce soit sur YouTube aussi, où je mettais ça au format donc téléphone sur YouTube, je me suis dit, bah, si on voit ça depuis un téléphone, c'est parfait, si on voit ça depuis un, un ordinateur, bah, c'est pas mon problème. Ce qui faisait qu'on a des grandes bandes noires sur les côtés, le son n'était pas retravaillé, donc c'était vraiment un son brut, qui était légèrement... Euh, augmenter en termes de, de débit de gains sur After, mais sans plus et euh, j'avais eu des, des problèmes de droits parce que j'utilisais la musique euh, comme introduction et générique, j'utilisais la musique Riri de YoungTag et donc euh, ça me mettait des gros avertissements à chaque fois, voilà, problème de monétisation, vous n'avez pas les droits, à chaque fois qu'il y aura une vue ou quelque chose comme ça, bah, l'argent ira à, à, au propriétaire Universal ou etc. Ça me le disait, mais j'activais pas la monétisation, je, sais, je savais que je pouvais pas l'activer, etc. Parce que je pensais pas que ça fonctionnerait et ça n'a pas fonctionné. De toute façon, c'était pas le but de premier, euh, mais l'idée c'était juste pour dire que euh, j'avais posté la première vidéo, la deuxième vidéo, donc j'ai fait la, la vidéo avec euh, monsieur Claude Illustrator, celle avec monsieur Dubu euh, de Subdesign, et ensuite j'ai fait euh, celle avec Graphéine. Graphéine, et euh, c'était la plus longue, je crois qu'elle durait une heure et demie ou quelque chose comme ça. Et... Et j'ai remarqué il n'y a pas longtemps que, en gros, j'avais mis que la partie 1. Donc j'avais coupé cette audio en deux, ce qui était vraiment très long. Et je me suis rendu compte que euh, ça fait peut-être des mois que des gens attendaient une partie 2 alors qu'il n'y en avait jamais eu. Et euh, en parlant de, de cette, euh, cette vidéo avec Raphaïne, c'est euh, celle où il me semble que j'ai eu le plus de vues, j'ai eu 100 vues, etc. Euh, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui me disait que c'était super intéressant, c'était une dame et tout, merci à vous. Et, euh, et j'ai eu notamment euh, des abonnés... Euh, 13, 13 ou 14 abonnés, donc euh, c'est quand même mon best-seller pour le moment si c'est cette vidéo. Et donc il me reste encore la suite, j'aurais pu profiter de la suite pour euh, faire encore plus de stats, mais non. Et à partir de ce moment, je ne suis plus trop sur les réseaux, etc. Donc euh, je, je ne poste plus les vidéos, donc je reste avec ces trois vidéos sur, euh, sur YouTube et... Et je laisse un peu le projet à l'abandon, je ne vous parle pas de, de, du jour au lendemain, c'est vraiment ça s'est pris avec le temps, il euh, y a eu le confinement qui est arrivé en 2020, donc entre temps je pensais me mettre dessus, mais je pensais autre chose, je n'avais pas forcément que ça à faire, etc. Et euh, donc euh, j'ai n'ai pas retravaillé ce projet. Euh, arrive un jour où euh, voilà, je me dis, bah en fait, euh, j'ai cette base de données, il faut vraiment que j'y retravaille. Bah, c'est vraiment quand j'ai vu la partie 1 euh, sur YouTube, je me suis dit, ah oh, c'est dommage de ne pas avoir sorti la partie 2 et de ne pas avoir sorti toutes les vidéos. Et euh, je vois les stats et tout, et je me dis, tiens, est-ce que ça a aidé des gens Est-ce que je suis un peu référencé, etc. Donc je tape sur Google les rencontres d'Alex, je vois des gens qui. <rire> Qui n'ont aucun rapport avec moi. Alors, déjà, je, je vois les rencontres d'Arles et je suis en mode Ah, non, non, non, faut pas confondre, moi c'est Alex. Et ensuite, je vois euh, des rencontres d'Alex, mais euh, quelqu'un qui s'appelle Alex comme moi aussi, mais qui fait des rencontres, je crois, avec des stars, genre, Laurie, euh, la chanteuse Laurie, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, je suis en mode Waouh, waouh, en bon, termes de référencement, c'est vraiment pas ouf. Puis, euh, je tombe sur le compte de, euh, de Nicolas Clao, euh, le compte, euh, le euh, site internet. Qui est en gros un site de ressources de graphisme. Mais fait intéressant, quand je le trouve, en fait, il, est, euh, il, il ne fonctionne pas. Le site ne fonctionne pas et je suis obligé d'aller. Je, je commence vraiment à faire mes, ma recherche à travers le site, tout ça. Je vois dans les archives, j'essaie de regarder. Je me dis, waouh, il y a un professeur, un professeur donc Nicolas Claveau, sur son site euh, nicolas euh, V-E-A-U et euh, qui, qui m'a partagé, j'essaie de savoir à peu près ce que c'est parce que je me dis, ouais, c'est trop bien, je ne le savais même pas et donc il m'a partagé effectivement en 2019 pour dire voilà à peu près que c'était des rencontres de graphistes euh, c'était intéressant, tout ça donc là je, je suis un peu saucé, je suis un peu en mode ouais, c'est trop bien, j'ai eu ce genre de choses et je ne le savais même pas, etc et euh, entre temps, donc au moment où, où je tourne cet enregistrement je me rends compte qu'effectivement le site est revenu donc euh, j'ai de nouveau accès à... Euh, à ces ressources et n'hésitez pas à aller visiter le site parce que euh, en regardant un peu eh c'est plein de ressources qui sont partagées des youtubeurs euh, des, euh, des, enfin, des des infos de journaux euh, des, des web émissions des émissions des podcasts etc donc j'espère que je serai de nouveau dans l'édition 2022 je j'ai en envoyé mon petit mail pour dire que le projet revient et euh, donc c'est super intéressant et donc c'est un peu dans la même thématique que de mon, de mon projet qui en gros l'idée de de partager, de, de mettre en avant euh, différentes manières de penser, différentes manières d'agir, différentes manières de travailler, euh, pour que chacun y trouve un peu son compte et que euh, ça aussi j'en ai pas parlé, mais euh, lorsque j'avais mis les vidéos sur mon Insta, j'avais plusieurs euh, messages de jeunes étudiants ou qui étaient déjà dans le design graphique qui m'ont en envoyé comme quoi c'était super cool parce que du coup ça leur permettait d'avoir vraiment un panel et une vision plus élargie ou d'autres qui n'étaient pas du tout encore en, en graphisme et qui disaient voilà c'était cool de pouvoir apprendre, avoir des références avoir ce euh, euh, premier avis sur, euh, sur ce genre de choses avant de réellement être dans les cours donc euh, je me suis dit euh, voilà c'est le moment de, de relancer tout ça donc c'est à ce moment-là qu'on arrive sur euh, la partie, la dernière partie, le projet. Donc qu'est-ce que c'est que les rencontres d'Alex Eh bien ça va être euh, un format podcast, une émission. En termes de diffusion, je ne sais pas encore si je le fais qu'une fois par semaine ou si je le fais deux fois en termes de sortie. Parce qu'il y aura énormément de choses à traiter. Euh, effectivement, il y aura les rencontres. Donc euh, toutes les rencontres que j'avais déjà pu enregistrer, je vais les reposter avec euh, l'audio légèrement amélioré. J'espère euh, retravailler l'audio pour que ce soit correct. Euh, il y aura notamment des rencontres avec le cinéma, parce que j'ai pu découvrir euh, le cinéma d'une certaine manière quand j'étais à Dupéré. Effectivement, j'étais très blockbuster, j'étais très dans la consommation et, et juste dans le complot, dans, dans, plutôt dire dire euh, voilà, de regarder sans vraiment porter attention, etc. Mais à Dupéré, euh, grâce à Madame Canoute, prof de littérature, elle nous proposait de... Euh, de, des ateliers d'écriture où on devait écrire sur nos films préférés, les films qu'on voyait, etc. Et j'écrivais que sur des blockbusters. Euh, mon film préféré, par exemple, pour, pour cette vidéo, c'est euh, Avenger 1. Et euh, en gros, euh, je parlais de ce genre de, de film. Et on m'a fait découvrir des, des, des films qui n'étaient qui pas du tout dans ce que j'avais l'habitude de voir, etc. Mais normal, parce que j'avais pas eu accès à ce genre de ressources, j'avais pas eu accès à. à... Où trouver ces films, comment les trouver, etc. Donc heureusement qu'on avait des différents devoirs où on avait des listes de films à voir et donc euh, c'était parfait, ça me permettait de voir euh, des nouvelles choses, etc. Euh, parfait, je vous avoue que quand on est là 23h, je suis en mode Ah, je dois rendre euh, le sujet demain, enfin demain je dois parler de ce film, c'est les 400 coups de Truffaut. 400 coups de Truffaut que j'ai trouvé, euh, je crois, la première fois, une très mauvaise version euh, noir et blanc qui était pas noir et blanc, des sous-titres qui étaient d'une langue étrangère, etc., jaune qui prenaient tout l'écran. Je crois que je m'étais endormi devant. Et donc euh, ça m'a permis de, de, de, de me forcer en fait, à voir des choses que je n'ai pas l'habitude, à essayer de comprendre, à essayer de, de voir là où le film va aller. Puis même d'un côté, euh, côté de, de, de l'image, c'est quelque chose aussi qui est intéressant, parce que nous, on peut ne pas aborder le film à travers ces questions techniques, ces questions de musique, etc. Mais on peut parler en termes d'esthétique, de, parce qu'effectivement, il y a des personnes derrière, des directeurs artistiques, des directeurs de la photographie, des, des gens qui sont là pour étalonner, pour monter. Et euh, tout ça, ça a un rapport avec l'image, et vu qu'on travaille un peu dans, dans métiers de l'image, de, de l'audiovisuel, etc. Je pense qu'on peut avoir un avis sur euh, ce genre de film, pas des analyses euh, qui se veulent être des critiques... Euh, comme euh, pourrait le faire un, un réel critique cinéma, mais plutôt des choses qui sont intéressantes, voilà donner une petite référence, un petit tableau, euh, donner peut-être des références dans la pop culture, ou ce genre de choses. Et euh, donc, euh, ap après euh, ces ateliers d'écriture avec madame Canoute, je m'étais amusé un peu sur un carnet à écrire euh, voilà des les petits euh, comptes rendus des films que je voyais, donc euh, j'ai pu avoir... Euh, des écrits sur Ténet, euh, des écrits sur ce, voilà, ce, ce genre de petits films. Et je me suis dit, voilà, vu que j'en regarde beaucoup et que euh, je vois un peu de, de tout et n'importe quoi, ce serait bien aussi de le faire partager aux autres afin de faire aussi découvrir aux autres de, de nouveaux films, euh, des, des, des réalisateurs, des acteurs, etc. Donc j'avais commencé un trade sur Twitter où j'avais mis voilà, tous les films que je vois, que j'ai vus en 2022. Euh, je, je sais la liste, euh, pas à pas en mettant un petit synopsis, une petite note euh, sur différents critères. Euh, j'ai pas les critères sous les yeux, mais je vous en reparlerai lorsque je ferai du coup, cette première euh, rencontre avec euh, un film. Et euh, donc j'ai pu noter euh, tous les films que j'ai vus. J'ai pas avancé sur cette liste, sur ce thread, parce que c'était assez euh, compliqué hein, de pouvoir vraiment argumenter, d'avoir quelque chose d'intéressant. En termes d'images, je devais sectionner quatre images, donc c'était vraiment enfin des sélections où je faisais pas des screens. Des, des films où quand il s'est officiné j'avais il pas d'accès à l'image. Du coup, c'était vraiment des images Google Images, etc. Donc, euh, assez compliqué, je, je pense qu'il y a moyen de, de pouvoir en parler, de raconter un peu euh, bah, tout ce qui se passe autour du film, de faire un peu euh, la cinématographie de, de, de, de, de l'acteur, du réalisateur, des actrices, et de ne pas parler. Peut-être de références littéraires ou, ou artistiques, etc., qui se rapprochent à ce genre de film. Donc euh, voilà, les rencontres avec ça va être euh, des rencontres avec des professionnels du graphisme, des rencontres avec euh, le cinéma à travers les films, des rencontres avec la musique aussi, j'aimerais bien parler un peu de musique euh, parce que j'ai un petit avis, etc. Pas euh, sur la musique, je ne suis pas musicien, je ne connais pas grand-chose, mais sur euh, tout ce que je disais un peu à travers cette image, cette direction artistique, ou voilà. La musique, ça s'écoute, mais ça se regarde à travers les clips, à travers l'imagerie, à travers l'album, la cover, tout ce, même la tracklist, tout ce genre de choses qui sont réfléchies, travaillées. Donc j'aimerais parler de ça afin de, de pouvoir partager des anecdotes, partager des informations, etc. Et pour finir, donc les galeries, les musées, les pop-ups, etc., c'est vraiment quelque chose où je me dis, voilà, je fais des galeries, euh, je rencontre du coup des euh, artistes, je les rencontre pas physiquement mais en, en termes d'œuvres, etc., des artistes qui euh, sont, sont intéressants à travers notamment le, leurs œuvres, qui ont une thématique, ou une manière de penser, une manière de, de faire, et j'aimerais bien donc réaliser des... Des, des, des petites émissions des, de, de podcast sur euh, ces artistes, raconter un peu leur histoire, euh, qu'est-ce qu'ils font, surtout que c'est des choses qui sont assez contemporains, notamment pour les galeries. Donc ça peut être intéressant pour, en termes de référence, de faire découvrir un peu à tout le monde ce genre de référence. Euh, ça va être, alors tout, tout le projet là, ça va être des choses qui sont un peu tournées euh, vers le passé, il n'y aura pas de choses euh, actuelles, donc les rencontres, là je suis bloqué parce que du coup j'ai fait... Euh, un peu déjà toutes ces rencontres. Il euh, faudra que j'en fasse des nouvelles. Donc j'ai déjà ma petite liste de personnes à contacter. Euh, avec le Covid c'était un peu compliqué, mais là je pense que ça peut se débloquer. Après, euh, je vous avoue que je suis en alternance et à l'école, donc euh, trouver un temps pour le faire, ça va être euh, quelque chose. Donc euh, et même en termes de dispositifs où là par exemple j'enregistre avec euh, un micro que je viens de recevoir aujourd'hui. C'est le Snowball Ice de Blue Yeti, euh, de, de chez Blue pardon. Et euh, non, c'est pas le Blue Yeti, parce qu'il était trop cher, et donc euh, je suis allé sur l'entrée le, de gamme de, de cette marque. Et euh, donc, euh, il a, c'est un carioïde, c'est une manière d'enregistrer, de, de, ou qui fonctionne avec une seule personne, donc qui prend la gamme autour de moi, mais pas avec deux. Donc euh, lorsque je ferai ces rencontres, je ne sais pas comment je pourrais les retranscrire euh, en termes d'audio. Euh, je vais devoir trouver une astuce, un moyen de de faire ça. Euh, pareil pour les films où vraiment, euh, je, je voyais les, les critiques, je regarde pas mal les critiques ciné, euh, les vidéos du Randall, d'In the Panda, de, euh, du Chef Otaku, euh, des dossiers geeks, etc. Je regarde un peu euh, tout ce qu'ils font euh, sur euh, même Intercut, c'est une liste non exhaustive de, de ce que je regarde après chaque film où j'aime bien un peu voir l'avis des gens sur, sur ce que j'ai regardé pour à peu près confronter nos avis. Et euh, c'est vrai qu'il y a une remarque quelqu'un avait dit, je sais plus exactement qui avait dit voilà, euh, de toute façon, euh, le film faut euh, faire le. le... Ah, c'est peut-être euh, Gorrie, euh, euh, je sais plus, Gorille, Gorrier ou je sais plus, qui avait, qui avait dit voilà, la séance est le mercredi, il faut que j'aille le mercredi soir pour faire. Euh, la vidéo le soir même et le poster le jeudi parce que ça va être dans l'actu, ça va être quelque chose que tout le monde va aller s'empresser de, de voir, etc. pour se faire un avis, est-ce qu'il faut que j'aille voir ce film ou pas Et je me disais, ouais c'est vrai que c'est un peu surf, c un peu voir le film pour le voir, pour derrière euh, savoir que ça fait des statistiques, des vues, etc. Tandis que quand je vais parler de, de cinéma, je parle de films qui sont assez récents, de films qui sont super vieux, des, des films qui viennent de sortir au, au cinéma au moment où je les vois, mais qui maintenant, au moment où je vais enregistrer le podcast, euh, ne vont plus être euh, bah, récents, étant, effectivement, j'ai déjà ma petite liste, etc. Pour euh, les films, je vais commencer donc euh, par la liste de visionnage, je vais commencer par le premier qui était, euh, je vais vous le dire, attention, je vous divulgage le, la première émission sur le cinéma, ça va être sur Don't Look Up, euh, donc euh, c'est le premier film que j'ai vu en 2022 et euh, donc euh, je vais suivre cet ordre euh, sorti afin d'avoir, bah, j'ai déjà mon ordre d'établi etc donc, tranquillement, tandis que pour les galeries euh, c'est un peu plus compliqué parce que je me dis voilà que si, euh, si je fais comme ça je sais pas, Comment ce que je commence en 2017 en 2018 en 2019 etc. parce que de toute façon c'est parler d'artistes donc dans tous les cas euh, je peux toujours partager euh, l'exposition donc je sais pas euh, je pensais faire plutôt l'inverse partir de maintenant et d'aller plutôt dans le passé où chaque fois bah, je pourrais parler des, des dernières expos là que j'ai faites euh, et de remonter le temps euh, jusqu'à arriver à un moment où bah là il y aura j'aurais plus de, de quoi parler donc à l'inverse on reparlera de choses qui seront passées euh, entre le moment où j'aurais commencé sur les artistes et, euh, et le moment où j'aurais plus pas forcément d'inspiration, mais euh, de, de thèmes et de choses sur lesquelles je pourrais parler. Donc ça, c'était pour le cinéma. Pour la musique, euh, bah, je pense que je vais prendre les derniers albums là, que j'ai écoutés. Euh, je pense notamment euh, Rosalia qui est sortie Motomami plus Donc, euh, j'étais en train de faire ma douche, etc. Et je me suis dit, euh, tiens, il faudrait que je parle de cet album. Comment je vais en parler Je vais parler de la version normale, puis ensuite de la version de luxe, etc. Donc, c'est quelque chose qui, qui tourne dans ma tête, etc. et Je vais essayer de, de, de proposer une émission qui, qui est intéressante, qui permet d'apprendre des choses. Qui, en termes de temps, je ne sais pas exactement comment compter. Je vois que je suis déjà à 50 minutes, voilà. Et euh, j'ai vu avec euh, madame Monpetit, une spécialiste des, des réseaux sociaux, euh, qu'on a eu en intervention donc dans notre classe à l'école W. J'ai pu voir avec elle, voilà, je ne sais pas comment proposer euh, que ce soit en termes de réseaux sociaux, en termes de, de format ce podcast, ce podcast, etc. Et elle me disait voilà, qu'il fallait avoir euh, différents formats pour les gens qui écoutent en allant au travail, pour les gens qui écoutent un peu le week-end, pour les gens qui ont plus de temps et d'autres un peu moins. Et là, j'étais un peu en mode, oui, mais si je me limite à un temps donné, par exemple 15 ou 30 minutes, ça veut dire que quand ça dépasse, je suis obligé de rétrécir. Là, vous vous rendez compte que si je partais sur 30 minutes, bah ça fait déjà 20 minutes qu'on aurait été en trop. Et au contraire, euh, si je m'oblige à faire 15 ou 30 minutes et que je fais moins, je vais devoir rallonger, rallonger, ce qui est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Euh... Ah, en parlant du podcast, très intéressant euh, donc en termes de temps je ne sais pas vraiment ce que je vais faire je pense que je, vais, je vais vraiment y aller au feeling s'il y a des choses où vraiment j'ai envie de parler beaucoup plus je vais le faire d'autres euh, qui sont beaucoup plus courtes ça bah, va être beaucoup plus court ce qui va donner un peu euh, bah, qui va faire plaisir à tout le monde ceux qui veulent écouter des formats courts auront des formats courts et ceux qui veulent écouter des formats un peu plus longs auront accès aux formats plus longs <rire> en même temps ça me fait penser à un moment elle m'a dit voilà on peut avoir la première euh, 30 minutes gratuites et, ou la première heure gratuite et si ça c'est plus long bah faire payer etc. J'espère ne jamais arriver à ce point là je fais ça euh, vraiment dans, dans l'esprit de, de partager euh, je sais pas dans un but de me faire de l'argent etc. c'est vraiment euh, dans, dans l'esprit de partage, le social c'est quelque chose que j'aime faire et euh, c'est pour ça donc ce que j'aime faire c'est aussi ne pas me prendre la tête, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je parle je vais essayer de pas couper le podcast que ce soit vraiment brut. Et euh, pourquoi Parce qu'en en fait, quand je faisais les vidéos euh, sur YouTube, euh, c'était super long de faire le montage, de faire les animations, de mettre les images. Faire... C'était un travail qui était vraiment super long et je me disais, voilà, je prends plus de temps à travailler derrière qu'à profiter et à partager l'essentiel que sont les informations. Alors que là, le but, c'est vraiment euh, vous écouter, vous avez des références, vous pouvez écouter euh, bah, votre trajet, pour euh, si vous avez rien à faire, si vous faites le ménage, si vous aimez bien avoir un fond autre que musical pendant que vous travaillez, pendant que vous jouez, euh, c'est vraiment euh, pour tout le monde, pour tous les goûts, et euh, donc l'idée c'est que derrière je ne me prenne pas la tête avec des cuts, avec des coupes, avec euh, un gros travail, donc euh, déjà il y aura je pense un petit travail de transcription automatique qui va être fait euh, sur YouTube, j'espère que YouTube va pouvoir assez, compre assez bien comprendre. Euh, toutes mes phrases, etc. Afin de faire la transcription, je vais retravailler dessus et je vais les poster sur le site, le site qui n'est pas encore euh, euh, en ligne au moment où, en, où je parle ou j'enregistre. Donc ce sera les rencontres d'alex.com. Euh, je, je pense que je vais aller sur le .com et pas un.fr comme mon site perso euh, pour, euh, pour le début comme ça. Et le but, ça va être de mettre les transcriptions en français et après être traduit en anglais euh, pour que chacun puisse un peu euh, trouver, s'ils n'ont pas forcément le temps de tout écouter, ils pourront trouver des choses intéressantes. En, en termes d'écrit donc euh, ça et voilà donc c'était pour dire que le but c'est vraiment d'être naturel de, de pas, pas me prendre la tête dans des choses qui sont euh, un peu superflues et d'être un retour à l'essentiel et ça me fait penser également à sur ce site je me posais la question si je le codais moi-même ou pas ou si je passais par un CMS et euh, j'en reviens à une intervention qu'on a eu à la rentrée euh, sur, avec monsieur Moon, Jonathan Moon qui a donc euh, pareil a réalisé des, des livres sur comment réaliser un portfolio etc et euh, qui nous a dit voilà qui a posé la question qui a un site qui est en HTML qui passe par un CMS tout ça donc en HTML moi tout content je lève la main voilà je suis chaud j'écris en H, je code en HTML fuck le CSS on n'est pas dedans j'aime pas trop etc et il nous dit que, bah, en fait, on a un peu tort. Pourquoi Parce que, en euh, on, on fait, sur un petit truc, ça passe. Mais quand ça devient beaucoup plus grand, beaucoup plus global, on, on, c'est comme si on faisait du vélo, mais qu'on passait plus de temps à faire de la manufacture euh, facture de vélo, à changer les roues, à changer les pneus, à gonfler les pneus, à changer les guidons, etc. Plutôt que de faire du vélo. Et euh, ça m'a choqué un peu dans le sens où, effectivement, sur mon site perso, ça m'amuse de faire mon site, de, faire, euh, de, de changer, de tester, de, de tester des codes, etc. Mais ça va, c'est mon site perso, donc dans tous les cas, je peux prendre autant de temps que je veux, euh, j'ai pas de pression. Tandis que là, je sais que mon objectif avec euh, ce podcast, ça va être régu d'être régulier, de, de me tenir vraiment à un planning. Et euh, sur le site, si je passe autant de temps à faire les, la transcription, à faire les vidéos pour YouTube, parce que je vais quand même mettre ce format sur YouTube, euh, les versions sur, euh, sur les différentes plateformes, donc Spotify, SoundCloud, etc., euh, parce que je vais quand même retravailler légèrement le son pour, euh, pour qu'il soit euh, une qualité euh, assez appréciable. Je ne vais pas rajouter d'effets sonores pendant euh, l'enregistrement, je ne vais pas m'amuser à réécouter, etc., donc j'espère, euh, sauf si j'ai une grosse bêtise, oh là, je, je me permettrai de, de couper, de que enfin, non, l'idée, ce vraiment pas de cut c'est vraiment d'être brut. Vous avez compris l'idée. Et donc, euh, je me suis dit, ok, donc euh, je vais euh, commencer à utiliser WordPress euh, afin de réaliser donc ce site, La rencontre d'Alex. Et euh, en parlant de la rencontre d'Alex, ça me fait penser, enfin, du site, ça me fait penser donc à la rentrée. J'ai eu ma rentrée, mes deux semaines de rentrée, il n'y a pas, pas longtemps, c'était la semaine dernière. Et euh, on parlait, euh, ce qui m'a donné euh, l'envie de reprendre ce projet, parce que tout, depuis, depuis presque une heure, je parle de ce projet, etc. Mais qu'est-ce qui m'a donné envie de revenir à... Euh, dans ce projet. Donc, euh, autre le fait que, euh, que Monsieur Nicolas Claveau, etc., ait parlé de, de, de, de moi, du de, de truc, euh, j'avais, on a eu des, des cours avec des, des intervenants qui nous ont dit, voilà, que la dernière année, c'est l'année vraiment où on se fait des, des contacts, des réseaux, on parle de nous, on se fait connaître, parce qu'après, c'est le milieu professionnel. Et euh, donc, euh, l'idée, c'est vraiment, dès maintenant, de faire un peu notre petit terreau, notre petite marmite, où on récupère un peu de, de monde, où on parle un peu à tout le monde, histoire de dire, voilà, j'existe, regardez que ce soit avec le mémoire ou le projet pro, euh, que ce soit à, à travers les interviews, les rencontres, etc., qu'on fait, de, de ne pas oublier de dire, voilà, n'oubliez pas d'aller un peu regarder mon travail, etc., parce que d'ici un an, je vais être sur le marché du travail, donc il euh, faudra penser à moi. Donc là, je me suis dit, ok, donc moi, j'ai déjà euh, ce petit projet, etc., que, que je pourrais lancer, euh, ça me permettrait déjà de me faire euh, une pas forcément un petit réseau, même si les gens... 2019, ça date un peu, donc les gens, je pense, m'ont oublié. Mais euh, au moins, de dire, voilà, j'ai une ex certaine expertise dans le milieu. Euh, si j'arrive à, à sortir plusieurs, euh, plusieurs émissions et que c'est intéressant, bah, voilà, j'ai une certaine maîtrise de, de mon propos, etc. Et euh, en même temps, euh, juste derrière, on a eu euh, notamment notre prof, euh, Lucas, Lucas Lorigon, qui est spécialisé dans design un peu de produits etc qui est notre euh, responsable de formation cette année au campus et qui nous a dit voilà qu'il allait essayer de ramener comme intervenant euh, pixelis et là je réfléchis je me dis pixelis j'ai déjà entendu ça quelque part je vais sur mon iphone et je regarde dans mes mails et je me dis waouh, j'ai une interview de, de 30 minutes euh, avec euh, il me semble charlotte je ne suis plus trop sûr euh, de chez pixelis et je me dis voilà wow, dans tous les cas si on n'arrive pas à avoir cet entretien euh, cette intervention, bah sachez que j'ai quand même moi 30 minutes où on a cette dame qui parle donc de, du projet, du graphisme, etc. Et donc là je me dis, j'ai ce terreau fertile que je n'utilise pas assez, donc vraiment faut que je, je travaille dessus, que je le partage parce que dans tous les cas, ça peut être vraiment utile à tout le monde et ce qui m'a vraiment... Euh, Poussé à faire le premier pas, c'est lorsque euh, les camarades de classe, euh, notamment Adèle, nous euh, m'a parlé euh, d'une table ouverte euh, sur euh, les questions de. C'était plus architecture, de social et d'écologie, donc organisée par All House à Barbès, donc dans l'ancien Tati. Et euh, c'était donc table ouverte pendant deux heures. Je crois que ça durait 19 h à 21h30. Pendant deux heures, on entendait des gens parler. Et euh, c'est vrai que le passé différemment, je, je m'en suis pas rendu compte. J'avais un gros poteau devant moi, donc je voyais rien du tout. Je regardais le carnage, je regardais les gens, Et mais les, le temps est passé super vite. Là, par exemple, ça, je viens de passer l'heure d'enregistrement. De, je me suis dit que j'allais m'arrêter au bout d'une heure, mais je suis quand même un peu continué, c'est mon premier, donc autant que, que je parle pour voir jusqu'où je peux aller. Et, euh, et donc là, ça m'a vraiment mis un, un gros euh, coup dans... Euh, d'entrain où je me suis dit voilà c'est super intuitif, c'est super cool on peut faire autre chose à côté c'est juste un micro, c'est juste des gens c'est juste parler d'un sujet et, et divaguer et euh, en parlant de divaguer et de, de sujets etc c'est comme ça que je vais un peu travailler je vous ai dit que j'avais mon script c'est comme ça que je vais travailler mes, mes émissions je vais avoir quelques grands points hein, en termes de script avec euh, notamment que ce soit pour le, les rencontres bah, mes questions qui étaient déjà posées en termes de cinéma euh, ma, mon barème qui a été utilisé pour euh, noter les films et euh, je vais utiliser ces grands points pour avoir une ligne directrice mais derrière l'idée c'est vraiment euh, d'utiliser l'entre-deux pour euh, parler, euh, euh, faire un détour, euh, expliquer quelque chose, etc. et euh, que ce soit euh, naturel je n'ai pas vraiment envie d'avoir quelque chose de très scripté avec tout décrit, etc. donc j'ai envie de parler comme euh, je parle tout le temps euh, de parler de sujets que j'aime parler de sujets euh, que j'apprécie et ça, sans forcément, du coup, avoir euh, l'objectif de me dire, voilà, faut que j'apprenne, faut que je lise mon truc, faut que je sois correct, faut que je parle de ça, etc. Euh, Je sais qu'on a forcément cette idée euh, de projet euh, parfait, etc. Je sais que ce ne sera pas parfait, par exemple, j'ai refait cet audio euh, maintes et maintes fois avant de vraiment me lancer et de me dire, cette fois, je ne coupe rien, je laisse comme c'est. On verra ce que ça donne, bah, du coup, c'est cet enregistrement que vous avez Et. Euh, ça va, ça passe assez bien, donc ça fait déjà une heure. Je me rappelle plus trop de tout ce que j'ai dit, euh, parce que je sais que j'ai fait beaucoup de détours. Je m'étais dit qu'il fallait que je sois concis, que je parle de certains points. Et à chaque fois, je fais des petits détours, j'essaie de, de rebondir, de revenir sur mes pas, etc. Mais j'ai l'impression que, que je dépasse largement. De toute façon, euh, le but c'est de parler, sinon j'aurais fait autre chose. En, en parlant de, de parler, c'est un rapport avec ma voix, où en fait, vous allez... Euh, entendre vous allez m'entendre en fait euh, donc à chaque fois mais plus me voir parce qu'effectivement les rencontres d'Alex c'était un, un projet qui était filmé et avant chaque vidéo je me filmais moi euh, au moment où j'allais vers le lieu où j'avais ce, ce gimmick de dire euh, salut à tous euh, pour des raisons un peu d'inclusion je vais changer ce gimmick en salut tout le monde je crois que je l'ai fait euh, pour euh, cette première émission euh, voilà. afin de représenter un peu tout le monde, etc. Et euh, j'avais ce gimmick aussi d'être toujours en retard, de dire voilà, je vais chez un tel et euh, je suis en retard. Et effectivement, j'étais tout le temps en retard, je suis tout le temps en retard, je suis toujours en retard. Euh, Peut-être même que pour ce projet, je suis en retard, je ne le sais pas. Mais le plus important, c'est d'aller à son rythme. Le temps n'existe pas. Donc, de toute façon, je peux faire ce que je veux et tranquillement. Et donc, effectivement, je me filmais. Euh, donc, on voyait ma petite tête euh, de jeune DLM2 euh, qui avait 19 ans à l'époque. Donc, il se filmait, etc. Et euh, j'ai choisi de, de ne plus me filmer, de ne plus avoir de représentation sur euh, les réseaux, sur euh, cette partie un peu vidéo, etc. Pas parce que je n'assume pas particulièrement ma tête, au contraire parce qu'on est fait à l'image de Dieu, donc on est parfait. <rire> Petite blague. <rire> yeah. Mais plutôt parce que, voilà, je pense que c'est un travail euh, qu'il faut faire. Où, voilà, euh, On travaille sur les identités de marque, on travaille sur, sur euh, je pensais notamment au, au mood board, au print board, euh, chart graphique, etc. ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire avec euh, les marques et euh, vu que nous, en tant qu'artistes créatifs, euh, directeurs artistiques, infographistes, tout ce que vous voulez, euh, 3D, tout ça, eh bien, euh, on, on, on travaille notre image où, dans le sens où c'est euh, ce qu'on vend, c'est nous. Moi, quand, quand je vais me vendre, je vais vendre à Alex Nicolai. Euh, je vais vendre les capacités que j'ai, mais aussi la manière d'être que je suis, la manière de penser, les films que je vois, que j'ai vus, les expos que j'ai vus, je vois, etc. Donc c'est vraiment ma personne que je vends. Et je trouvais ça intéressant d'avoir un peu ce, son contrôle, le contrôle de son image, contrôler euh, euh, ce que les gens voient de moi, ce que les gens partagent de moi, etc. Euh, ça a été notamment euh, particulièrement engagé, euh, en gros le principe, a euh, commencé peut-être en 2020, lorsque euh, j'ai fait des formations euh, un peu d'ocintes, etc. Donc euh, j'avais pris euh, euh, la formation de qui etc., le consultant, pour euh, m'intéresser à ce genre de sujet. Je trouvais ça très intéressant, ce rapport qu'on a, euh, de se positionner sur les réseaux, etc. Et euh, je me suis dit, bah, là où j'ai toutes mes photos, j'ai toutes mes vidéos, etc., le plus important, c'est pas forcément ce que je suis, mais ce que je propose. C'est pour ça que je me suis mis un peu en retrait. Et euh, depuis, j'évite, euh, du moins, de poster ma tête. Euh, J'essaie pas de me cacher. Euh, loin de là, là où je sais que si je me cache c'est une sorte d'engagement, et c'est une sorte surtout que c'est fait et refait, tout le monde le fait que ce soit Gims il y a quelques années, mettre Gims avec ses lunettes, que Kra avec son masque euh, maintenant que, je sais pas je, je fais l'allusion assez vite, où dès que quelqu'un est masqué, quelqu'un a des lunettes, genre l'EFA etc, direct, je fais le rapprochement et au contraire, le, le but c'est pas de me cacher, parce que si je cache c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en dessous, c'est-à-dire que si je ne me cache plus, on, on voit le, la base et j'ai pas forcément envie Imaginez, je me cache toute ma vie et en fait un jour ça fuite, ça leak, quelqu'un pose ma tête, etc. Bah, ça, me ferait, ça me ferait un peu chier si je me cache. Mais au contraire, vu que je ne me cache pas, j'existe réellement, j'existe dans la partie IRL, in real life. Vous pouvez me voir, vous pouvez me rencontrer, c'est bien des gens que je rencontre, etc. Mais j'essaye sur les réseaux de contrôler cette image. Contrôler surtout que ce sont des, des données qui ne nous appartiennent pas. On a les cafames euh, qui qui traite un peu toutes ces images, Instagram, Facebook, qui arrivent à retracer un peu nos âges à travers notamment les photos d'enfance qu'on peut poster. Ils, peuvent nous... Enfin, ils nous ont vus maintenant, ils nous ont vus à, à, à l'époque. Et c'est plein... Là, je, je pars un peu dans tous les sens, je dis un peu n'importe quoi, mais l'idée réel, réellement, c'est de, de faire comprendre qu'on doit avoir un, un contrôle, on ne doit pas se laisser euh, dépasser. Euh, je m'autorise quand même à passer euh, sur certaines vidéos, notamment pour... Les projets de camarades, ils veulent que, notamment Adèle qui euh, dans un cadre d'un projet m'a filmé, bah, c'est avec plaisir que je parle de, de ça, etc. Euh, ouais. J'ai aussi euh, un média, un journal français qui m'a filmé et c'est ce qui m'a aussi poussé à faire les rencontres d'Alex, donc euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Donc j'ai un média français qui a sorti du cinéma, le Grand Rex, euh, c'est le jour de la sortie d'un grand film, je vous en parle pas, euh, je vous laisse trouver le média et je vous laisse trouver le film, mais il y a des gens dans ma classe qui m'en ont parlé à la rentrée, donc je sais que ça avait un peu tourné. Et qui en gros, euh, donc cette personne du parrain. <rire> J'allais dire le nom du média. Donc cette personne du média en question euh, nous demande je sors avec mon frère du, de la salle et on commence à parler un peu du film et nous demande est-ce qu'on a un avis, etc. Donc je lui, lui dis très bien, je vais passer, mais seulement si mes yeux, mes yeux sont cachés parce que voilà, j'ai aussi cette thématique de je contrôle mon image, donc si euh, ma tête est sur le réseau ou sur internet, etc., je veux que mes yeux soient cachés juste comme ça, ça fait une sorte de branding, ça, ça, ça permet d'identifier mon image de marque, la personne que je suis etc. Et en quoi elle me dit bah euh, non, je vais pas faire ça, donc euh, ciao et là je suis en mode, hmm. là j'ai le choix où mon frère est prêt à passer et c'est cool, ou sinon, il faut que je passe. Pourquoi Parce que je sais que je vais pouvoir parler de choses très intéressantes sur le film, là où il a fait un peu grand débat, surtout dans la salle de ciné, où tout le monde disait que c'était un peu nul, alors qu'il était déjà en cours. Enfin, pendant les séances, les gens disaient c'était nul, c'est quoi ça, etc. Donc là, je me dis, ok, pour l'amour du cinéma, pour l'amour de l'œuvre, euh, je vais devoir parler, dire des choses intéressantes pour montrer que voilà, c'est pas euh, noir ou blanc. Euh, c'est un peu, bah, comme disait Off-White, euh, Virgil Abloh. Je commence à dire n'importe quoi, là c'est la fatigue. Comme disait Virgil Abloh, c'est pas, euh, le monde n'est pas noir ou blanc, il est Off-White. Donc blanc cassé, référence à sa marque. Et donc euh, je commence à dire très bien, je, je suis chaud pour la vidéo, etc. Je commence à parler pendant peut-être 5 minutes, 10 minutes. Je parle de tout, de la 3D, du son, de l'animation, du format. Je parle vraiment de tout. Je suis super content, je vois que la personne qui, qui filme, euh, un peu c'est ce regard qui, waouh, je suis intéressé Genre quand, quand je utilise certains mots techniques, etc. Euh, parce que sans vouloir me... bah, à force de, de, de, de voir à force d'écouter, à force de travailler j'ai cette des petites connaissances techniques, pas forcément hautes, mais quand même assez pour pouvoir parler de, de, de films. Et donc je commence à parler de ça, et je vois la personne est assez impressionnée, là je commence à me dire, oh non, ça y est, j'ai rompu un peu mon contrat, j'ai vendu mon image, je l'ai même pas vendu, c'était gratuit, donc j'ai un peu donné mon image, etc., et j'espère que ce sera pas utilisé. D'un côté, je voulais pas que ce soit utilisé, mais de l'autre, mon propos était intéressant, il était, il était dilué, en gros, ce n'était pas euh, sec, c'était pas Il y avait vraiment euh, des bonnes choses comme des mauvaises choses, un peu comme le film. Et en ce temps je regardais tous les jours un peu sur YouTube, etc. afin de voir la vidéo. Et quand la vidéo est sortie, je suis direct allé la voir et qu'il ne fut pas ma surprise de voir que je n'apparais que 10 secondes dans la vidéo. 10 secondes où je suis en accéléré parce qu'en fait je parle euh, de manière lente. Donc je suis en accéléré, là j'étais en mode oh non, euh, j'ai parlé pendant 5, 5 minutes, 5 bonnes minutes euh, de sujets super intéressants etc. Et on m'a coupé sur 10 secondes euh, d'une phrase qui... Euh... La phrase était quand même cool, mais voilà quoi. Ça m'a quand même donné, c'est la première chose qui m'a fait tilter, et de me dire ok non, il faut que je prenne position de, de, de ma manière de... de, de, de je, je prends position en gros de, de ma manière de filmer, mais je prends aussi position de la manière de parler où je veux que, de, que ce que je dis reste ce que je dis. Oh, je vais un peu me calmer, je vous avoue que là je commence un peu à être essoufflé, je commence à boire, parce que là ça, en débitant sachant que j'ai parlé juste avant dans mes tests, etc. Mais euh, c'est donc cette euh, expérience qui vraiment a vraiment été... Euh, L'élément déclencheur de « Ok, il faut vraiment que je fasse séance ciné, etc. Et, » Et voilà, c'était l'élément un peu déclencheur. À partir de ce moment, effectivement, pour revenir sur le cinéma, je vous parlais tout à l'heure que je connais un peu. Effectivement, je vous parlais que j'ai fait de l'animation. Euh, J'allais souvent aussi à des colos, colos cinéma où on s'amusait à faire des films un peu amateurs, euh, voilà, avec un peu de matos, des petites caméras. J'ai appris du coup, les bases du montage là-bas, euh, les bases des plans, des manières de filmer, les angles de caméra, se positionner dans l'espace, etc. Et euh, c'est tout un, un travail super intéressant, car euh, dans la communication, on est très... Euh, enfin, j'étais dans tout ce qui est statique, euh, affiche, et même, même la première chose qu'on m'a dite, c'était de définir qu'est-ce qu'un poster et donc là, euh, je n'étais pas tout seul, on était peut-être hein, on ne savait pas vraiment quoi dire. Et on nous dit, bah, un poster, c'est un ensemble de points, plus ou moins blancs, plus ou moins de couleurs, qui ensemble créent euh, l'affiche. Et donc c'était pour parler des pixels. Là, dans le cas, c'était hein, les points d'impression, donc c'était de l'imprimer Et en gros, le cinéma, c'est un ensemble d'images mises côte à côte, et euh, à un certain rythme qui fait qu'il y a ce, cette animation, ce, ce mouvement, et euh, qui est capturé. Donc là c'est vraiment juste factuel, c'est ça. C'est donc euh, 24 images secondes sans filmer, et euh, qui nous permettent de voir un mouvement fluide dans dans, dans une action. Et donc c'était super intéressant, ça m'a permis d'apprendre vraiment les, tout ce qui est bah, plan caméra, etc. J'y reviens. De tester aussi, parce qu'on s'amusait beaucoup à, à monter, on s'amusait beaucoup à, à prendre la main à la caméra. Je n'étais pas, pas très bon acteur, je ne sais pas. Euh, jouer un rôle, se mettre dans un rôle. chose que je ne sais pas forcément... Euh, naturellement, mais ça m'a aidé après dans l'animation. Euh, parce que là, je faisais ces collants en tant qu'animateur, euh, en tant que jeune, pardon. Et euh, j'ai refait, du coup, ces colonnes en tant qu'animateur, où là, c'est moi qui devais un peu super... Pose, super euh, hum, être <rire> responsable de la gestion du projet, <rire> superviser le projet. Et euh, donc, euh, d'avoir un peu la main mise sur tout, dire voilà, on va faire ci, on va faire ça. Je n'étais je, je, je pas... Euh, fermé au débat. C'était vraiment histoire de gérer le projet, histoire de dire, voilà, je sais que par rapport au temps qu'on a, euh, par rapport à nos envies, bah, le plus intéressant serait de faire ça aussi. Un peu ce qui m'a donné peut-être l'envie d'être directeur artistique. Effectivement, j'ai parlé de mon parcours, mon parcours, mais tout ça pour aller vers où bah, Bien question. J'ai envie d'être directeur artistique. J'ai envie et j'espère l'être, euh, d'ouvrir euh, mon studio de, de design, euh, studio de graphisme, etc., euh, ce serait cool, même pas qu'un studio, vraiment pur studio, d'avoir un côté très multidisciplinaire, où j'ai vraiment envie de toucher à tout, euh, que ce soit aussi bien du, du très grand public que des choses qui sont beaucoup plus restreintes, et beaucoup plus euh, dans un public de niche, ou des choses qui sont assez expérimentales. Donc euh, c'est vraiment euh, l'envie de euh, là où j'ai envie d'aller. Euh, en même temps, ce serait euh, un peu comme référence, je vais parler un peu de mes références, euh, j'aurais le euh, studio Golgotha, qui est un studio que j'apprécie énormément, parce que c'est vrai que j'ai parlé de mon parcours scolaire, j'ai parlé de qui j'étais, mais je pas parlé vraiment de... En de... plus, j'avais mon petit côté euh, parlé de, de ses passions, de, de tout ça. Donc, euh, en fait, je suis très axé sur le numérique, que ce soit à travers notamment euh, la 3D, euh, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, euh, le web... HTML, le code, CSS, Javascript, etc. J'essaie de me mettre au PHP, etc. Mais je ne sais pas si je vais aller plus loin. Et euh, la vidéo, donc, euh, notamment avec le motion design, ou même que ce soit la vidéo en soi. Et donc euh, l'idée, euh, je suis un peu spécialisé dans ces, dans ces thématiques, et euh, ça se voit notamment à travers mes références, donc Golgotha, qui est un studio assez... Euh, numérique, euh, qui travaille vraiment ce côté, euh, je vais dire, c'est le mot que je n'aime pas, mais le, le côté digital. Euh, J'ai aussi euh, Wesh Studio. Euh, Wesh Studio, le studio Temp. Euh, après tout ça, ce sont des références qui sont sur mon site. J'ai calé une petite page inspiration où je peux parler de ça. et J'ai le dernier qui complète la, la ma liste de 4, c'est la X. Donc euh, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site alexnicolai.fr que vous pouvez voir le Alex, c'est le nom du podcast, A-L-E-K-S, N-I-K-O-L-A-I-T, .fr. Je répète, Alex, a l e k et Nicolai, N-I-K-O-L-A-I-T, euh, bah, Voilà, ça me permet de rebondir un peu sur la promo, sur euh, ce que je vends, est-ce que je me vends, est-ce que, euh, est que je ne savais pas si je mettais euh, ce podcast sur mon site perso. Euh, je voulais pas que ça prenne vraiment toute la place par rapport à ce que je produis en termes d'offres personnelles ou en termes de, de, pour des clients, etc. Donc euh, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais ouvrir le, un deuxième site, le, Les Rencontres d'Alex. Et euh, d'un côté aussi sur mon Insta, j'ai pas forcément envie, euh, comme à la première fois où j'avais posté des vidéos IGTV, où ça vraiment me, me bouffe un peu tout mon, euh, tout, tout mon feed, etc. Je, je pense ouvrir euh, Les Rencontres d'Alex le le format Insta où j'essaierai aussi de parler, de, de faire des petits carrossels, des petits posts sur euh, des, euh, des graphistes, des artistes, euh, parler un peu de où ils sont nés, de leur vie en trois 4 slides. Et en même temps, euh, ce genre de slides, je pourrais les animer pour un format TikTok. J'ai bien un... je, je, je déteste TikTok, je l'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas détester, sachant que je l'ai jamais utilisé, mais je ne comprends pas, etc. Et c'est vraiment un médium sur lequel j'ai envie de m'investir euh, afin d'avoir de, de, de, toutes les subtilités. Je sais que je ne vais pas pouvoir euh, faire tout ce qui est les tendances, euh, tout ce qui est euh, appel euh, enfin, call to action, les, les appels à action, etc. Non, vraiment l'idée ça va être de partager du contenu, si ça intéresse ça intéresse, si ça intéresse pas, bah, c'est pas grave je, au moins j'aurais essayé. Euh, en parlant des call to action, alors euh, c'est quelque chose où vraiment je n'aime pas du tout, dans le sens où je vous ai dit que je ne fais pas ça euh, pour l'argent, je fais vraiment ça parce que j'aime parler de, de, de graphisme, d'œuvres d'art, de cinéma etc. C'est vraiment un gros kiff. Je dois quand même euh, dans le cadre où euh, si je fais ça, je sais que ça va un peu flop, ça va pas fonctionner. Si je le fais pas, on pourra me le reprocher. Donc euh, je vais devoir quand même euh, un peu faire une petite intro, un petit générique. Euh, vous dire à la fin, n'hésitez pas à suivre le projet, à aller sur le site, faire ce genre de... En plus, pour le moment, le pro... enfin, pour le moment même, mon wording est pas bon. Parce que vraiment, euh, si ça c'est un appel à action, c'est un appel à action qui, qui est pas... Bien fait parce que je pense pas que ça va convertir les gens à faire quelque chose, mais je vais essayer de travailler ce côté et vraiment de le mettre, mais que ce soit pas, euh, ce soit pas un, un élément trop trop gros. Euh, pour la première personne qui, qui ouvre qui, qui écoute le podcast dans le sens où je suis pas que je n'ai pas envie d'être surtout comme les vidéos YouTube où on te dit ouais, abonnez-vous, abonnez-vous. Euh, J'en ai un peu marre. Je vois euh, toutes les vidéos YouTube, ça dit que abonnez-vous. Ok, je sais que derrière, quand on le dit. Ça, fon ça fonctionne, parce que du coup ça permet de rappeler, ça permet aussi de créer de l'engagement, de créer une communauté, etc. Oui. Mais derrière, euh, voilà, je j'ai pas que ça à faire, ça me bouffe facile, peut-être euh, 10-20 secondes à chaque fois de vidéo en même temps euh, parler des posts sponsorisés, avec euh, les vidéos euh, de pub pour les applications, pour euh, un service, etc. Donc euh, c'est vraiment pas dans lequel, dans l'esprit dans lequel j'ai envie d'aller. Je vais essayer donc d'être restreint, de faire une petite euh, promo pour la suite à la fin de la vidéo, et, enfin à la fin de l'audio, et le petit générique quand même de début, euh, pour faire le côté un peu stylé. En termes d'introduction, j'ai pas réfléchi réellement ce que ça va être. Euh, je pense que normalement vous l'aurez entendu sur euh, ce podcast, vous l'aurez déjà entendu l'introduction, parce que ça va démarrer cet épisode. Et euh, en termes de son, j'aimerais bien mettre un son de Kanye West, euh, pas du euh, ongto mais un son de leak parce qu'en gros euh, les leaks euh, j'espère ne sortent pas ce sont des sons que j'aime beaucoup euh, des sons qui ont une vraie identité étant donné qu'ils sont pas euh, ou ils sont pas mixés ou ils sont pas dans un projet en particulier c'est vraiment un, un amas de sons qui sont fait vraiment pour, pour le délire etc donc euh, j'ai déjà 2-3 petits leaks en tête que j'aimerais utiliser et on verra ce que ça va donner. J'espère qu'ils ne sortiront jamais. Ce serait dommage parce que je ne pourrais pas les, les écouter en, en, en bonne qualité, etc. Mais d'un côté, euh, ça me permettrait du coup d'avoir une identité euh, en termes de sound design sur, euh, sur le projet et euh, d'avoir un son vraiment cool fait par un très bon artiste euh, que j'ai apprécié énormément. En termes de, de sound design, effectivement, vous parlez de design, il faut parler de direction artistique, il faut parler de, de, de ce projet, parce que je sais que c'est quelque chose où je disais que ça va être quelque chose qui s'entend, mais il y aura aussi les vidéos sur YouTube où vraiment je vais essayer d'être assez court et de ne pas faire quelque chose de trop compliqué, mais visuellement ça va devoir ressembler à quelque chose, je vais devoir retravailler les rencontres d'Alex. Parce que euh, je regardais vraiment ce que j'avais fait allez, à l'ancienne et c'était vraiment pas ouf. Enfin pas ouf, c'était ce que je faisais à l'époque. Donc euh, je peux pas me plaindre, maintenant voilà j'ai changé, j'ai évolué, j'ai appris des nouvelles manières d'animer, j'ai appris des nouvelles manières de réfléchir, de penser le design. Euh, j'ai commencé un peu hier les logos, à retravailler un peu le logo. J'avais une idée de, de partir vraiment à zéro, de, de partir sur quelque chose de bleu, orange, blanc, noir. Vraiment les couleurs un peu avec lesquelles je travaille le plus, euh, qui me représentent. Et euh, travailler sur la typo, travailler ce genre de choses. Et en fin de journée, enfin vraiment alterner le haut, je me suis dit, mais bah, en fait, pourquoi pas reprendre celui que j'avais déjà fait, mais juste l'améliorer pour qu'il soit euh, dans ce que je pourrais présenter aujourd'hui. Donc les rencontre d'Alex, sur fond bleu, euh, blanc sur fond bleu, euh, petite typo Futura, et ne pas l'incliner <rire> de pas l'incliner et de travailler vraiment sur ces demi-cercles qui, qui s'entrecroisaient, je crois, sur la première version. Donc euh, euh, l'idée, c'est à la dernière minute où j'ai repensé à ça, de, de en fait repartir d'une base que je trouvais intéressante à l'époque et de, de, de juste un petit, un petit coup de neuf, un petit coup, voilà, on est 2022, donc on met à jour notre identité de marque, un peu comme le ferait les grosses marques, etc., qui, qui vendent ou qui, qui existent. Mais euh, voilà, on est déjà à 1h25, je pense avoir tout dit, euh, d'avoir un peu étalé tous les, les champs d'action du projet, euh, ce que c'est, d'où ça vient et où est-ce que ça va. Donc euh, je vous remercie euh, d'avoir euh, écouté ce podcast, cet audio. J'espère vous donner un rendez-vous la semaine prochaine ou cette semaine, je ne sais pas encore le comment je vais faire la sortie des, des épisodes, mais je vous donne bientôt rendez-vous pour une rencontre prochaines rencontres cette fois ce sera pas la rencontre avec moi même avec quelqu'un d'autre et euh, je vous dis au revoir une excellente journée ou une excellente merci